Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui par cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de, du bon combat. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre quel est le bon combat de la foi que nous pouvons mener, nous en tant qu'enfants des dieux. Et par la grâce de Dieu, donc, nous allons retourner bien sûr dans la Bible pour voir quel est le bon combat que nous pouvons mener, nous en tant qu'enfants des dieux. Mais avant de développer, bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné, que tu tombes sur cette vidéo, je t'en conjure, comme disait Paul à Timothée, je t'en prie, abonne-toi, bien-aimé, pour ne manquer aucun enseignement que je partage déjà avec mes frères. Et je vous encourage à aller regarder les vidéos que j'ai traitées sur plusieurs sujets déjà, sur la vie chrétienne. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 6. La Bible dit ceci, 1 Timothée 6, verset 12 « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Amen. Alors, ce que nous remarquons aujourd'hui, bien aimé, c'est qu'il y a une confusion en ce qui concerne les combats. Voici aujourd'hui les gens qui mélangent des engagements, et des combats, et qui nous font croire qu'ils sont en train de combattre un combat noble. Bien aimé, je vais te dire une chose, le combat de la foi n'a rien à voir avec les combats que nous pouvons mener dans nos vies quotidiennes. Je m'explique. Il y a des gens qui s'engagent par exemple en politique, c'est bien de faire la politique, n'est-ce pas C'est pas mauvais, mais il faut simplement savoir quel est l'engagement que tu as pris au départ avant de t'engager, avant de te lancer dans une autre chose. Nous nous sommes engagés devant les hommes et devant Dieu, que nous voulons le servir de toute notre vie, n'est-ce pas? De toute notre vie, nous voulons le servir. Mais qu'est-ce qui se passe? On arrive quelque part, tellement qu'on est euh, attiré par les choses de ce monde, tellement qu'on est attiré par euh, les choses éphémères de ce monde. Voilà, on trouve dans l'église aujourd'hui des gens qui mélangent, n'est-ce pas? Des gens qui mélangent des combats et finalement, ils sont confus et ils parlent qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Non, c'est faux, bien-aimé. La Bible dit combat le bon combat de la foi saisit la vie éternelle. D'abord, le bon combat de la foi, c'est quoi exactement? Le bon combat de la foi, bien-aimé, c'est la défense de la saine doctrine de Jésus-Christ. Le bon combat de la foi, c'est la repentance totale. C'est cet abandon du péché. C'est ce brisement que tu dois faire. Parce que hier, tu avais une vie qui, qui était la vie euh, du monde, n'est-ce pas? Qui ne correspondait pas à la vie chrétienne. Maintenant que tu as confessé Jésus-Christ devant les hommes, maintenant que tu as confessé Jésus-Christ en public, publiquement, et le combat que tu dois mener, c'est celui-là. C'est le combat de défendre la saine doctrine, de défendre la foi, d'accord? La Bible dit, et euh, pour laquelle... Tu as, et tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà. C'est ce combat que tu vas combattre justement jusqu'à la fin de tes jours. Bien-aimés, on voit aujourd'hui des gens qui confondent le combat euh, euh, de la foi et les choses du monde. Et voilà aujourd'hui les gens euh, euh, qui se font, euh, n'est-ce pas, euh, persécuter, non pas parce qu'ils prêchent Jésus Christ, mais parce qu'ils se sentent n'est-ce pas, euh, mêlés dans des choses du monde. Et ils se disent des chrétiens, « Oh, bien-aimés, la foi que nous devons défendre n'a rien à voir avec les choses du monde. » N'est-ce pas La doctrine que nous devons défendre n'a rien à voir avec les choses du monde. Voilà ce que Jésus a dit, que nous serons persécutés à cause de son nom. Mais si tu es persécuté parce que tu veux appartenir à un mouvement politique, si tu es persécuté parce que tu veux, défendre, tu veux défendre un quelconque droit de l'homme ou je ne sais quoi,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 De verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi. Écoutez ça. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage et à pour servir de à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà, bien-aimé, tu n'es pas livré aujourd'hui, tu n'es pas tourmenté à cause de l'évangile, et tu es en train de mélanger les pédales. Enfant de Dieu, ressaisis-toi et reviens, n'est-ce pas, au fondement. Combat le bon combat, le combat de la foi. C'est celui-là qui va te donner la victoire. Bien-aimé, c'est bien, bien aujourd'hui que, que tu sois un martyr pour ce monde, d'accord Parce que certainement, tu t'es lancé dans un combat, dans un engagement. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, d'accord C'est pas mauvais, mais sache que le combat que tu mènes jusqu'à perdre ta vie ne te produira rien en retour. Pourquoi Parce que ce sont des choses éphémères, d'accord La Bible dit, Jésus a dit, « Celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. » Mais c'est lui, lui qui la concevra, d'accord C'est lui qui ne la perdra pas pour moi, ne la retrouvera pas, c'est simple Soit tu es un chrétien qui combat et qui défend les intérêts de Christ Soit tu es celui qui défend les choses de ce monde Ne confondons pas du bien-aimé, le combat de la foi et les combats de la vie de tous les jours Écoutez ce que la Bible dit bien-aimé dans Romains 12, verset 7 La Bible dit ceci que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà, bien aimés, ne confondons pas les appels et ne confondons pas les engagements ou encore les luttes, nous devons en tant que chrétiens, n'est-ce pas, combattre le bon combat bien-aimé, le bon combat de la foi, il ne s'agit pas de, de tergiverser. il ne s'agit pas de toucher ici, de, de toucher de gauche à droite, d'accord, restons dans l'enseignement et restons, n'est-ce pas, à notre appel, toi chrétien, toi pasteur, qui te dit, oh, je ne sais quoi, engagé en politique, engagé en oh, je ne sais dans quel mouvement. Mais bien aimé, tu, tu mélanges les pédales. Et finalement, ne dis pas que tu es persécuté parce que euh, tu es tu es un enfant de Dieu ou non parce que tu serais je ne sais quoi. Bien aimé, il y en a qui il qui, y a, y a beaucoup de confusion dans ce sujet-là. Il y en a qui veulent, qui veulent être des Martin Luther King. Il y en a qui veulent être des Desmond Tutu, je ne sais pas moi. Mais bien aimé, ne confondons pas les choses. Allez vérifier dans la vie de ces hommes qui sont entre guillemets enfants de Dieu ou pasteurs. Allez voir. Ils appartenaient à des obédiences maçonniques. C'est des gens qui ne servaient pas en réalité Jésus-Christ. Ce sont des loups, des loups ravisseurs. Ils s'étaient déguisés réellement. Hein? Ils ont porté certainement des luttes qui sont nobles. Mais ne mélangeons pas les choses. D'accord Soit vous luttez pour les choses de ce monde, soit vous luttez pour Dieu. Et nous, nous allons prêcher la parole de Dieu jusqu'à la fin des temps. Bien aimés quelle joie que tu sois persécuté parce que tu défends la saine doctrine. Quelle joie que tu sois persécuté, que tu sois envoyé en prison parce que tu défends la saine doctrine, parce que tu défends la vérité. Mais il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de la vie éternelle. Quand tu es tué parce que tu venais à outrager un, un, un homme d'état ou tu venais à outrager un homme politique ou je, que sais-je encore. Il n'y a, a pas de reconnaissance par rapport à cela. Les gens de ce monde eh, vont certainement applaudir pour toi. Les gens de ce monde vont certainement dire que tu as été martyrisé, c'est bien. Mais, bien aimé, ça ne donne pas le salut. Or oh, nous devons combattre le bon combat. C'est le combat de la foi. C'est le combat du salut, bien aimé. Ça ne sert à rien d'aller te sacrifier parce que soi-disant, tu veux combattre je ne sais pas quoi pour un mouvement, pour, pour un droit quelconque, je ne sais quoi. Bien aimé, nous avons le droit en Jésus-Christ. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Que chacun reste à son poste. La Bible dit que c'est lui qui enseigne, s'attache à l'enseignement. Que c'est lui qui donne, le fasse librement. N'est-ce pas? Cela veut dit que chacun de nous a un don. D'accord Chacun nous a un don et nous sommes appelés bien sûr à un ministère particulier et par la grâce de Dieu, Il fait justement grâce à celui qu'il veut. Il y en a qui ont deux, trois, quatre ministères, n'est-ce pas Et que chacun s'attache à ses choses, c'est ce qu'il veut dire. Bien aimé, l'engagement doit être clair et tu dois être, n'est-ce pas, fondé. Tu dois bâtir ta maison sur Jésus-Christ, c'est ça le fondement bien aimé. Le fondement doit être bâti sur Jésus-Christ afin que même si le vent souffle et, et pour que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, t'écrouler, pour que ta maison ne puisse pas s'écrouler, il ne faut pas construire sur le sable. Quand vous voyez ces gens qui changent d'engagement d'un jour à l'autre, sont des gens qui construisent sur le sable. Ils ne savent pas où mettre au pied. Or oh, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous devons y rester, bien aimés Vent, je marais, nous restons. Nous restons là pour que, bien sûr, nous soyons sauvés, comme il a dit dans Matthieu. Ceux qui résisteront jusqu'à la fin seront sauvés, bien aimés. Tu n'es pas persécuté parce que tu prêches la parole. Donc, réponds-toi. Tu n'es pas persécuté parce que oh, oh, tu sers le Seigneur. Tu es persécuté parce que tu as des envies charnelles. Tu es persécuté parce que tu as tes ambitions, n'est-ce pas, charnelles, qui n'ont rien à voir avec la parole « Repends-toi et reviens au Seigneur bien-aimé. » La Bible dit que « Vous serez emmené devant les tribunaux à cause de mon nom. » Il faut que tu sois emmené à cause de Jésus-Christ. Si c'est pour autre chose, bien-aimé, cherche à le résoudre à la manière des hommes. Et n'implique pas le nom des dieux dedans. N'implique pas le nom de Jésus-Christ dedans. Parce qu'il n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est ce que tu es parti chercher toi-même à cause de tes envies. À cause, n'est-ce pas, de tes propres problèmes. Bien aimé, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, partagez cet enseignement avec tes frères et sœurs. Abonnez-vous à ma page euh, à, ma, à ma chaîne YouTube, MG Indigné pour ne manquer aucun enseignement. Et à ma page Facebook Assemblée. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.